Seigneur parle-moi, je veux entendre ta voix, mon âme aspire à toi, Seigneur parle-moi. Seigneur parle-moi, je veux entendre ta voix, mon âme aspire à toi, Seigneur parle-moi. Je pensais te connaître. Je croyais tout savoir de toi. Mais face aux difficultés, je me suis rendu compte que je ne te connaissais Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Je veux entendre ta voix, mon âme aspire à toi, Seigneur, parle-moi. Maintenant, je veux m'humilier, me prospérer. Je veux entendre ta voix, mon âme aspire à toi. Seigneur, face moi. Seigneur, face moi. Je veux entendre ta voix, mon âme aspire à toi. Seigneur, parle-moi. J'entends ta voix Mon âme aspirée Mon âme aspire à toi, Seigneur parle-moi. Mon âme a soif de toi, Seigneur parle-moi. Oui, parle-moi, parle-moi. Seigneur conduis-moi, oui, dirige-moi, dirige-moi. De toi, Seigneur, Seigneur, conduis-moi. Parle-moi, parle-moi, Seigneur, façonne-moi. Façonne-moi, façonne-moi. Oh, oh, oh, oh. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, parle-moi. Puis dirige-moi, dirige-moi. au choix, oh au yeah, choix, oh au choix, oh au yeah, oh choix. Oh yeah, oh